Mais bon, je suis happy betty, Je suis trop contente, je ne sais même pas par où commencer. I'm so excited. Um, je suis trop, trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog après plus d'un an d'absence. Je ne sais, je ne sais pas, une année ou deux, je ne sais plus à quand remonte mon dernier vlog. Je ne sais plus. Un an et demi, deux ans, je ne sais plus. J'avais filmé plein de trucs, j'ai jamais eu le temps de les, de les poster, mais cette fois-ci, c'est décidé. Euh, donc, euh, je suis trop, trop, trop contente de vous retrouver encore une fois sur, euh, sur YouTube. Donc, Instagram, je suis absente depuis le mois de Ramadan. Donc, euh, j'avais disparu tout le mois de Ramadan. Et euh, voilà, là, je suis de retour, inch'Allah Et euh, voilà, j'espère que... Parce que vraiment, vraiment, vraiment, ça m'a tellement manqué de me mettre devant une caméra et de vous parler comme ça. Euh... Donc euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire le fait que je revienne. Je sais que, voilà, vous m'envoyez beaucoup de messages. Je sais que... Ça vous manque mes vidéos et ça me touche énormément de le savoir vous êtes nombreuses à me contacter par, par un message privé pour me dire que voilà où es-tu tu as disparu qu'est ce qui t'arrive etc donc à drôner je suis vraiment désolée, mais je passais par une période très compliquée et hamdoulilah euh, enfin enfin euh, on voit le bout du tunnel donc euh, donc, euh, justement, c'est pour ça que je reprends les vlogs pour euh, vous partager ces moments qu'on a vécu. Pas tout en détail parce que c'est un processus qui a pris des mois, mais j'ai envie de partager avec vous les derniers moments. Euh, je voulais vraiment que vous les viviez avec nous et que vous ressentiez ce qu'on a ressenti euh, ce moment-là. Donc, euh, sans trop tarder, on commence tout de suite le vlog du jour. Bonjour, c'est al-khir al comme Tchaallah j'ai moins 6. Donc il reste 6 jours avant notre départ, Inch'Allah. Donc, comme hein, vous pouvez voir, il euh, y a pas mal de choses ici. C'est le tri des habits. J'ai préparé les valises qu'on va prendre avec nous. Euh, voilà, un petit peu. Voilà, à moitié, on va dire. Quelques cartons, euh, mais pas tout. Euh, voilà, j'ai jeté pas mal de trucs aussi. J'avais un tapis ici que j'ai jeté, il était trop vieux. Euh, et j'ai donné pas mal aussi de choses Donc aujourd'hui euh, je me suis réveillée super tôt Avec le ramadan j'ai un rythme vraiment euh, cassé euh, C'est un rythme de malade Donc je me suis endormie vers 1h du matin Vous pouvez voir là Les filles sont déjà parties à l'école C'était la reprise aujourd'hui euh, On est mardi Donc voilà comme c'était lundi de Pâques hier Donc euh, c'était férié Aujourd'hui elles sont parties à l'école et elles m'ont laissé ça mais bon, ce n'est pas grave, j'ai réussi à leur faire à des petites crêpes le matin, elles ont bien déjeuné et elles sont parties. Il a l'air de faire beau aujourd'hui, Inch'Allah, donc il y a du soleil, c'est très bien. Et on a mon beau-frère qui est chez nous, euh, qui est venu récupérer quelques affaires, puisque voilà, on déménage, Inch'Allah. Donc euh, ça fait des mois qu'on prépare ce déménagement, mais la dernière semaine, c'est juste un truc de malade. Donc ils ont dormi ici, les invités. Euh, parce que j'avais d'autres invités aussi qui sont qui étaient dans la chambre d'amis en bas. Mais voilà, je tourne en rond, je tourne en rond. Qu'est-ce que je vais faire Alors, euh, je vais vous montrer un petit peu euh, l'état de ma cuisine, de mon garage. C'est un truc de malade. Mais voilà, on est super excité aussi, on est content. On y va, let's go. Donc la campagne de déménagement arrive demain et nous aujourd'hui on s'est débarrassé de toutes les affaires donc là c'est les traces du réfrigérateur qu'on vient de sortir donc tout ce qui est appareil électrique on peut pas le prendre avec nous puisque notre destination n'a pas le même courant électrique qu'ici en europe donc euh, j'imagine que vous avez deviné où on va voilà donc euh, j'ai enlevé tout ce qui est machine à café ici euh, j'ai tout donné et c'est aussi pas mal de choses que j'ai données. Euh, voilà, les placards, il ne reste pas grand-chose. Que les trucs pour les jours qui viennent. J'ai presque tout vidé. Et tout ça doit partir. Voilà. Tout ce qu'il y a dans le garage doit partir. Comme il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas là où on va, donc on doit s'en débarrasser. On a beaucoup de matériel de jardin aussi. Je me, on a vendu le congélateur, l'imprimante multifonction, le sèche-linge, euh, le réfrigérateur et euh, puis il restait quelques trucs dont on n'a pas eu le temps de, de, de vendre. Donc là, c'est mon beau-frère qui va les récupérer. Donc ça, c'est toutes les choses que, que j'ai données à ma belle-mère aussi. Voilà, vraiment pas mal, pas mal de trucs et c'est fou ce qu'on peut cumuler dans une maison, <rire> c'est incroyable. Et je me dis que je ne ferai pas la même erreur deux fois, mais voilà, je pense que c'est inévitable. On achète, on achète et puis au final, bah, on, on finit par tout laisser ou tout jeter. Voilà. All the on doit se débarrasser de tout. Le bonjour alors deuxième jour du déménagement hier j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais vraiment chaos en tout cas voilà euh, l'entreprise de déménagement a commencé hier et euh, aujourd'hui euh, c'est le deuxième jour pour eux donc en bas ils ont déjà fait le salon la véranda et la chambre d'amis ils m'ont laissé euh, la cuisine en dernier euh, ce que j'avais demandé aujourd'hui ils attaquent euh, la suite parentale donc euh, le dressing euh, la chambre, ils nous laissent uniquement les matelas et euh, la couette, euh, les coussins pour dormir. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Donc là, ils ont... il est 10h, ils ont commencé à 8h. Et franchement, ils ont fait beaucoup de travail. M'achallah. Donc vous pouvez voir que même les vêtements, ils partent accrochés sur les cintres. Donc rien ne se froisse. Comme ceci, Voilà. Donc euh, à l'arrivée, bah, je, je n'ai qu'à les sortir euh, des cartons et de les remettre dans, dans un dressing. Euh, donc là, il leur faut, faut qu'ils qu finissent le dressing et il faut démonter l'armoire et le lit. Mais par contre, tout ce qu'il y avait dedans, ils l'ont bien vidé, ils ont tout mis dans des cartons. Et c'est fou quand on voit ça dans des cartons, c'est fou euh, ce que ça peut prendre de place. Le nombre de choses qu'on a, qu'on qu accumule, c'est un truc euh, incroyable. Voilà. Après, euh, la chambre parentale, donc. Euh, je vais leur demander de faire la chambre d'activité des filles parce qu'elles euh, voilà, n'ont pas besoin. Donc, je vais leur demander d'attaquer ici, s'ils ont un petit peu plus de temps. Euh, plus le, le bureau ici et la salle de bain qui est juste là. Et ensuite, euh, demain, ce sera la chambre des filles. Donc, elles ont déjà préparer pas mal de choses elles ont leur petite valise samsonite là où elles peuvent s'asseoir donc elles ont préparé ce qu'il faut pour la viande tout ce qui est tenue de rechange euh, petit snack euh, plein d'activités pour qu'elles s'occupent euh, quoi d'autre j'ai préparé leur valise pour les filles j'ai mis leurs vêtements euh, c'est clair que ça va pas suffire pour les deux mois parce qu'il va commencer à faire chaud là bas euh, en attendant que les conteneurs arrivent, donc forcément, on va faire quelques, quelques achats, on va faire un petit peu de shopping, euh, surtout euh, les nouvelles collections euh, d'été. Mais pour le moment, c'est ce qu'il leur faut. Euh, j'ai tout mis, j'ai mis leur trousse de toilette, euh, quelques médicaments d'urgence, etc., les chaussures de rechange et tout. J'ai tout mis ici, donc elles ont droit à 23 kilos chacune. Mais voilà, moi j'ai préféré prendre une seule valise pour les filles, et je pense que c'est assez suffisant. Donc, euh, j'ai demandé à la compagnie de déménagement de me laisser euh, les lits ici jusqu'au dernier jour. Donc, la chambre des filles et la cuisine, c'est pour le dernier jour. Comme ça, les filles, elles ne se sentent pas euh, un peu déboussolées ou quoi que ce soit. Donc, j'ai préf... préféré leur garder leur lit euh, euh, jusqu'au dernier jour. Donc, demain, Inch'Allah, c'est le dernier jour du déménagement, le troisième jour. Ce sera vendredi. Donc, les filles, elles partent tranquillement à l'école le matin. Et euh, le soir, quand elles rentrent, ben, il n'y aura plus rien dans la maison. Et euh, on, ira, euh, on a décidé d'aller passer un petit week-end à Center Park. Euh, voilà, pourront s'amuser euh, avec la piscine et tout. J'espère, hein, j'espère, parce que j'ai le nettoyage encore à finir. Bon, j'ai déjà nettoyé ma maison euh, bien avant le déménagement. Donc, il ne me restera pas grand-chose à faire à part les plinthes ou le sol. Même les plinthes sont, sont, sont très propres, là, sont déjà faites. Voilà. Donc, il ne me restera que le, que le sol à faire. Les vitres, c'est déjà fait. Donc, euh, Voilà. Peut-être il euh, y aura les placards de, de la cuisine, euh, un petit coup euh, rapide. Mais je pense que voilà, j'ai j'étais bien organisée. Je me suis préparée pendant plusieurs mois à l'avance. Et donc du coup, euh, là les, les, la compagnie de déménagement, quand ils ont débarqué, bah, ils ont vu que voilà, mes valises sont là, sont déjà prêtes. Et puis, euh, euh, ils n'ont qu'à prendre ce que je leur demande de prendre et c'est tout. Il est 20h presque. Et euh, bientôt, c'est l'heure de l'Aden. Dans une demi-heure, Charles Et on sait toujours pas où aller manger. <rire> on est KO. On a mis tout ce qu'il faut dans la voiture. Euh, ce soir, normalement, on devrait passer la nuit à Center Park. Et voilà, tout est vide. Il ne reste plus rien. C'est l'heure de manger. Allez et après, on fera une heure de route pour l'hôtel. C'est mieux de manger ici, parce qu'il est presque l'heure. Donc, on va manger ici, à out. Et ensuite, on continuera une heure jusqu'à Erperheide. Let's go! Allez, Noor! Ça Bon. On n'arrive vraiment pas à finir. C'est presque personne à manger. Pas beaucoup. Hm? Hmm? Bonjour, Alors, on est dimanche, toujours à Center Park, donc c'est notre dernier jour, donc euh, on va passer la nuit, après lundi euh, on doit absolument partir. Donc qu'est-ce qu'on va faire Alors là, on a... il y a les filles qui sont parties euh, tout à l'heure avec le papa, s'amuser euh, dans un petit parc d'attractions fermé. Donc euh, je leur ai préparé des sandwichs et là je vais les rejoindre. Il fait super beau aujourd'hui, donc je vais essayer de les sortir rapidement de là-bas parce que c'est fermé. Et on essaiera d'aller faire quelque chose d'autre ailleurs parce qu'il fait super beau. Il faut profiter du temps. Ensuite, voilà, le soir, on mangera dans le bungalow, tranquillement. Il y a de quoi manger, j'ai déjà préparé. Euh, j'ai bouclé quelques valises. Il y en a pas mal. Et incha'Allah, demain on revient à turnout pour régler quelques petits trucs. Et après, prendre la route pour, euh, pour Amsterdam. Et le temps est juste magnifique. Donc là, on va aller... Euh, vous voyez là, c'est marqué en vert Baluba. Donc euh, je vais aller à, à Baluba parce que les enfants sont là-bas en train de s'amuser. Euh, donc park Aujourd'hui, euh, le matin la matinée, c'était euh, salle de jeu pour les filles jusqu'à presque 15h. Ensuite, de 15h à 18h, on a été à Rouremont. On a fait le village à outlet. On a acheté des nouvelles baskets pour uh, Cyril. Et ensuite, de retour, ben, il nous restait deux petites heures avant le l'Eftal, donc on a décidé de faire un petit tour à, à la piscine encore une deuxième fois. Cyril, elle s'éclate, elle est super contente, nous on... I'm ready, almost. Euh, donc là, on a retourné la voiture de location. J'attends que mon mari ramène un chariot parce qu'on est vraiment blindé. Des sacs à dos partout. Les filles, elles ont des valises. Une poussette, euh, trois grosses valises. Donc, il nous faut vraiment un petit chariot. Donc, euh, il est parti chercher. Et les filles, elles ont leurs magnifiques valises. Alors, montrez-nous. Il wow. Waouh. Super. Maman. Attention ferme. Oui, Maman. Oui, ma chérie. Il y a 10. Il y a 10 valises. Ouais, mais il n'y a pas 10 valises, il y a 10 choses en tout. 10 bagages. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10. Ouais. Super. Non, tu es même pas bonne. Larger devices such as laptops should be stowed before taxi take off and landing. Overhead no bin, or in a bag, and in a seat in front of you. Once the fastened seatbelt sign is off, you may use these devices when set to airplane mode. This is a non smoking flight. This means smoking on board and is on, your seatbelt must be fastened.